Et salut à tous les états c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, donc, sur Def Pro, toujours, hein. Où j'ai appelé ça victoire par la moutarde, parce que la, mi la moutarde, elle est bien piquante, et vous allez voir par vous-même. Donc, on y va. Je pose juste le cylindre magique et rechargement créateur de flammes. Donc, il va invoquer un monstre de niveau 4, donc c'est, euh, dragon du feu noir. Voilà. Il va jouer donc trois mons. il va essayer de faire trois monstres de niveau 4, il y avait un manque de peau pour lui, il n'y est pas arrivé grâce à mes cartouches de chasse volcanique. Voilà, il a perdu déjà pas mal de points sur ce coup là et je pioche de cartes bien sûr, je renvoie nos obus volcaniques depuis mon deck à ma main. Il me il m'enlève mais j'ai quand même rechargement, cylindre magique, cylindre magique et backfire. Donc euh, Faut avouer que c'est pas mal. Je pioche. Il fait arme de Léo. Ça c'est euh, Je lui fais un petit euh, Voilà, un petit truc, tranquille. Voilà. J'envoie un obus volcanique depuis ma main à mon cimetière et je pioche une carte pour euh, le mettre face caché. Il me détruit un cylindre, je m'en fous. Je pioche. S'il croit que je vais le laisser faire, il lui reste 1000 points de vie. Il n'attaque pas avec 3000, parce que je sais pas. Je crois qu'il se doute qu'il a un triceratops de cunic dans mon cimetière. Et là, il va attaquer... À, il va faire un gros gros monstre, voilà. C'est euh, euh, une utopie quand même avec 6000 points d'attaque. Il ne lui reste que 500 points de vie. Il attaque, mais sauf que j'ai deux recharges, retour de flamme. Et voilà, j'ai gagné. Donc comme quoi, la moutarde elle est bien montée parce que j'ai pas joué offensif, j'ai joué défensif et j'ai gagné. Voilà.